Mais si, passe à la maison, il y aura tout le monde. Non, t'es fou. Avec le coronavirus, là, je bouge pas. De toute façon, tu vas voir ce soir, Macron, il va annoncer le confinement total. N'importe quoi. Mais ben non, mais s'il allait annoncer le confinement total ce soir, euh, à mon avis, on serait pas allé voter dimanche. Il y, a, il y a le second tour dimanche Macron, prochain. Le confinement total Bah, ben, pas ce soir. Ce serait complètement stupide de nous faire voter dimanche, d'être exposé au virus, tout ça, pour pas assurer le second tour non, euh, je les crois pas malins, mais à ce point, quand même... Moi c'est bien simple, hein. si j'ai rejoint la liste Europe Ecologie Les Verts, c'est parce qu'à Paris, c'est devenu irrespirable Ah oh, ouais, oh, non, mais irrespirable comme c'est pas permis, hein. rien qu'on est intoxiqué, quoi Ah non, non, mais oh, intoxiqué, oh, intoxiqué oh, Laisse oh. tomber, il n'y a pas le moindre air pur que des pots d'échappement Ah ben ben ouais imaginez euh, pas bien. une onde de cancer qu'on peut se choper Rien qu'on se passe à Paris Ah ben ouais non, ah, ouais, C'est euh, vrai, vrai. Les bois, mes narines, elles sont toujours obstruées. Ah ouais, ouais, ah ouais, euh, c'est pareil moi aussi, euh, c'est le diesel ça. Ouais, c'est le diesel, ouais. ouais. Ah. Ça, le diesel. Ah, voilà. Irrespirable, irrespirable. Irrespirable. Oh, irrespirable, irrespirable. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. La culture, L'éducation, le sens des choses. Oh putain, est important. le PQ. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir accepté de télétravailler. C'est normal. Et bon, n'oubliez pas de vous occuper du dossier RSA. Le dossier RSA, ça marche. D'accord, ok, bon courage. Merci beaucoup. Le dossier RSA.